Bonjour à tous, dans les deux précédentes capsules vidéo, je vous ai proposé des grilles de lecture des stades de l'évolution des sociétés humaines, de leur organisation sociopolitique et des systèmes de valeurs et de représentation du monde par lequel passent les individus. J'utilisais le modèle de la spirale dynamique, alors si vous n'avez pas vu l'une ou l'autre de ces vidéos, je vous recommande d'en visionner au moins une, car dans celle-ci, Quelques éléments de vocabulaire y feront encore référence. Cette capsule-ci va être consacrée aux facteurs qui génèrent ces évolutions, ainsi que le changement de paradigme qui marque le passage d'une étape à une autre. Dans une première diapositive, je vais aborder ce que je nomme les trois moteurs de l'évolution, trois facteurs importants, trois éléments importants de cette évolution, une seconde diapositive Évoquera les modalités de l'évolution, les conditions nécessaires pour qu'elle puisse avoir lieu. À chacune de ces deux diapositives, j'ajouterai un parallèle avec le changement qui s'annonce à notre époque et quelques éléments de notre actualité. Une fois ceci posé, nous verrons pourquoi ceux qui prônent un nouvel ordre mondial, une grande réinitialisation, le fameux grand reset, se fourvoient. En effet, ils ne tiennent pas compte des lois naturelles de l'évolution que ces deux diapositives vont évoquer en partie. Oui, bon, je sais, la forme est un peu théorique, professionnelle, mais bon, ce sont des schémas de mes anciens enseignements et conférences. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment une vidéo réalisée par des habitants de, de, de Tahiti ou de Nouvelle-Calédonie, je ne sais plus, mais ils nous partageaient un message plein d'espoir et de vie à la fin duquel ils invitaient les psys les psychosociologues, les sociologues à suivre l'exemple des médecins et des avocats en faisant part de leur regard sur ce qui se joue dans la gestion de la crise actuelle. Ben, disons que ce passage, certes théorique, répond à leur invitation. apparaître trois mots, donc artefacts, mode de vie, adaptation. Les artefacts sont les produits, les services disponibles. Donc on va passer par des inventions, des nouveautés technologiques ou des nouvelles façons de, de, de vivre qui vont permettre à la population petit à petit de gagner en confort, en sécurité, en plaisir. Et donc à chaque étape, ce sont des nouveaux produits, des nouveaux aspects, des nouvelles techniques qui font avancer le monde. Euh, par exemple, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, c'est apprendre à fumer ou à saler la viande qui va permettre une meilleure conservation et qui va donc donner le temps plus de se consacrer petit à petit à l'agriculture. Et puis, eh bien, c'est l'apprentissage des techniques d'agriculture ou d'élevage, de reproduction, qui va permettre euh, de pouvoir passer euh, plus euh, euh, tranquillement à l'étape suivante et donc avoir le temps de faire la guerre aux autres puisque nos récoltes et notre bétail nous permettent d'assurer notre survie et donc on peut commencer à s'amuser, à, à étendre notre territoire, etc, etc. Et évidemment, euh, depuis 200 ans, les technologies ont un peu changé et aujourd'hui eh on est passé euh, de la révolution euh, communicationnelle, donc tout ce qui était euh, téléphone, radio, télévision, à la révolution informatique et la révolution des réseaux, donc Internet, qui est euh, qui suppose une nouvelle adaptation des individus. Et donc, ce, cette, cette nouveauté euh, technique euh, vont amener évidemment une évolution dans les modes de vie et donc là je nomme l'époque et les individus vont avoir un rapport différent à leurs besoins et ces besoins vont donc évoluer et il va y avoir petit à petit l'installation euh, de nouveaux désirs de... Et, et donc la recherche par, par certains de nouvelles inventions encore pour améliorer les choses et donc chaque époque et bien entendu, euh, tributaire des différentes euh, évolutions technologiques et techniques qui, euh, qui surviennent. Le troisième moteur de cette spirale dynamique, ce sont les individus. C'est la façon dont les individus s'adaptent avec l'arrivée des nouveaux produits à l'époque qui qu leur est proposée, ou dans laquelle ils vivent. Alors, dans les individus, je distingue deux éléments, euh, il y a ce que je nomme les dynamiques de l'ego, alors ça, ça fera l'objet d'une série de capsules vidéo euh, plus tard, j'ai un, un modèle qui est un peu différent des modèles euh, connus, la psychanalyse ou, ou la psychologie comportementale, même la psychologie humaniste, j'ai essayé d'élaborer un, un modèle plus opérationnel euh, qui nous permette d'être plus conscients. De nos, de nos ombres et des difficultés auxquelles nous sommes confrontés du point de vue de l'ego. Voilà, l'ego est un, un grand mot-fourre-tout et euh, j'ai tenté d'en distinguer euh, neuf dynamiques de manière un peu plus concrète. Et, comme je vous l'ai dit, nous verrons ça dans des capsules vidéo euh, d'une autre série dans quelques semaines ou quelques mois. Les dynamiques de l'ego donnent lieu évidemment à des comportements et ces comportements sont liés au système de valeurs et aux priorités que chaque individu va se donner. Et ces valeurs et ces priorités sont elles-mêmes dépendantes de l'époque et des différentes technologies, des différents services disponibles. Donc, eh bien, il y a des individus qui vont prioriser tel ou tel type de comportement, tel ou tel type de consommation ou de mode de vie, et, et, et d'autres vont choisir, vont faire des choix différents, c'est tout à fait normal. Et ceci en fonction, évidemment, du système de valeurs, de la vague de développement donc du même dans laquelle chaque individu se sent euh, le plus à l'aise ou, ou dont il fait partie. Le deuxième élément dans les individus, euh, c'est so la conscience collective. Alors là, je, je vais être un petit peu euh, taquin vis-à-vis d'un personnage que, que j'aime bien, que j'écoute euh, de temps en temps, qui est Philippe Guillemont. Philippe Guillemont, vous le connaissez peut-être, c'est un physicien, un physicien plutôt quantique, euh, qui a travaillé sur une nouvelle théorie du temps. Et euh, donc, lui, analyse la situation actuelle euh, en considérant que le futur est déjà écrit, mais que la conscience collective pourrait écrire un nouveau futur. Personnellement, euh, je ne me mêle pas de physique euh, ou de théorie du temps, je reste dans mes domaines de compétences, que sont la psychosociologie, la psychologie euh, et les sciences humaines. Et euh, bah, je considère tout simplement que la conscience collective, c'est la majorité des individus qui, qui représentent, donc, qui, qui donnent naissance à une culture, à, à des priorités dans les, dans les modes de vie, dans les façons d'être. Et alors, évidemment, cette majorité, Influence l'époque, euh, et de cette majorité va se dégager petit à petit une minorité qui, elle, va prendre conscience des difficultés, des, des effets pervers euh, de, de, du mode de vie, et une autre minorité, ce sont les, les chercheurs, les inventeurs qui, eux, vont euh, donner naissance à des nouvelles techniques, à des nouvelles technologies et contribuer donc à l'évolution des artefacts. Ce qui fait que, bien malin qui pourra dire, euh, qui de l'œuf ou de la poule C'est-à-dire qu'on euh, peut se demander, euh, est-ce que ce sont euh, les nouveaux produits, les artefacts qui sont la cause première du changement Est-ce que ce sont les modes de vie adoptés par les personnes grâce à ces nouveaux artefacts Ou est-ce que ce sont les personnes elles-mêmes avec euh, l'évolution des égaux ou la conscience collective qui, qui contribuent au changement Bien, évidemment, il n'y a pas de réponse. Euh, c'est un ensemble, c'est une superposition, c'est un enchevêtrement, c'est un système. Euh, aucun des, des trois moteurs n'est le premier. C'est un ensemble, et c'est d'où la notion de spirale d'ailleurs, hein, et c'est cet ensemble-là, l'évolution. Donc, de chacun des moteurs et l'évolution du système formé par les trois moteurs euh, en interaction qui fait que une, le monde, une société, un peuple, passe d'une vague de développement à une autre. Alors, j'ai parlé de trois moteurs, on va parler maintenant de quatre modalités qui euh, explique également ce changement de, de même, ce changement de vague de développement. La première modalité, c'est celle de la durée. Euh, il est nécessaire qu'une personne euh, ou une population ait goûté suffisamment longtemps au contenu d'une étape, ait eu le temps d'apprivoiser les artefacts, ait eu le temps de se mettre à un nouveau mode de vie, et évidemment ait eu le temps d'acquérir les compétences nécessaires. Et ça, ça ne se fait pas en quelques années, même si effectivement de vagues de développement en vagues de développement, le temps s'accélère. Il est certain qu'on euh, est passé, en, on dire à peu près, il a fallu 150 ans, on dire deux petits siècles, pour passer du même orange et voir apparaître de façon importante euh, la vague de développement verte, alors que entre beige et mauve, il y a eu plusieurs millénaires. Entre mauve et rouge, il y a eu plusieurs siècles. Euh, entre rouge et bleu, également plusieurs siècles. Donc, notre époque accélère le changement, mais néanmoins, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et ce serait une erreur de considérer qu'on peut accélérer la nature humaine et la nature des collectivités. Je prends un exemple assez récent, c'est celui de la guerre d'Irak. Euh, dans la guerre d'Irak, on a voulu euh, amener aux Irakiens la démocratie, donc, euh, en mode orange, la démocratie oligarchique, bien entendu. Or, euh, l'Irak, qui est un pays neuf, un pays qui date de 1948, les frontières. Hein, auparavant, une, dans cette vaste zone, c'est euh, le règne des tribus. On est en plein féodalisme, euh, voire même en tribalisme auparavant. Et donc euh, ces différents euh, chefs de guerre qui, qui faisaient des et des guerres perpétuelles entre eux, euh, sont en mode rouge. Or, euh, évidemment, Saddam Hussein arrive, c'est un dictateur, il est en mode bleu, on est d'accord. Sauf que le mode bleu, ça faisait deux décennies qu'il s'était installé petit à petit, certes avec un pouvoir ferme en Irak. Et, on veut amener sur une population qui n'a connu que 20 années euh, de même bleu, un même dont on considère, nous, occidentaux, qu'il serait le meilleur, donc le même orange. Bien, évidemment, ça ne peut pas marcher. Donc, la population irakienne n'avait pas suffisamment goûté euh, l'étape bleue et n'en avait pas encore fait le tour et n'avait pas, par elle-même, pris conscience des effets pervers de ce système-là. Et donc évidemment, c'était voué à l'échec, ce qui fait qu'on a assisté à quoi À une régression à rouge, c'est-à-dire à la violence, on est revenu à la féodalité, et ce qui nous a valu également la multiplication des actes terroristes qui sont une exportation de cette violence euh, interne. Donc euh, voilà comment se tromper en pensant que notre vague de développement est la meilleure et vouloir l'exporter dans d'autres cultures. La deuxième euh, modalité qui est nécessaire pour qu'une population passe, euh, d'un ou, un, ou une personne d'ailleurs, c'est valable également pour euh, l'évolution des individus, donc pour pouvoir passer à une autre vague de développement, il faut se lasser de celle dans laquelle on se trouve. Et donc il faut ressentir des insatisfactions, soit parce qu'on est dans une routine et que la vie devient somme toute assez fade, euh, soit parce qu'on commence à être touché dans son quotidien par les effets pervers ou alors touché dans son cœur par les effets pervers que l'on constate chez les autres, si on a toutefois encore quelque chose d'une vision euh, tournée vers l'autre. Donc, c'est cette lassitude, c'est cette prise de conscience encore un peu inconsciente euh, des, des insuffisances qui va faire qu'on va passer petit à petit à la conscience d'une dissonance, dissonance entre les valeurs initiales du modèle de société dans lequel on se trouve actuellement et la réalité qui s'est installée petit à petit. C'est-à-dire que, euh, en fait, les systèmes de gouvernance, l'organisation sociopolitique va euh, s'installer et, sans s'en rendre compte, va également installer les effets pervers de la vague de développement. Dans toute vague de développement, il y a évidemment les aspects bénéfiques et il y a les, les effets pervers. Donc, ces effets pervers vont s'installer euh, tout à fait inconsciemment et évidemment, petit à petit, il va y avoir un hiatus entre les valeurs que l'on considère comme positives et que l'on met en avant, et ce qui est vécu au quotidien par la base de la population. Alors évidemment, les élites elles-mêmes vont toujours être persuadées que le système est le meilleur et que évidemment elles en profitent elles n'ont pas les difficultés sauf que leur aveuglement par rapport à ce que peut vivre la base euh, va évidemment donner lieu à des prises de conscience de la base qui va petit à petit se mettre à mettre en cause le système et à comprendre que euh, tout n'est pas rose dans ce système de valeurs là et là ceci explique par exemple le fait que euh, on va parler de la gauche française qui, euh, au début du XXe siècle jusqu'aux années euh, 60-70, est une gauche qui se préoccupe euh, des, des, des travailleurs, des, des, des classes populaires, euh, mais petit à petit, cette gauche-là va euh, devenir plus humaniste, humanitaire, euh, on va voir apparaître une gauche bobo, et euh, celle-ci va intégrer les castes, les castes médiatiques, les castes politiques, euh, y compris les castes financières. Donc euh, la, la gauche militante, politicarde va prendre goût à la richesse, au confort, euh, au plaisir de l'existence, et euh, tout en mettant en avant des valeurs dites « de gauche », va en fait euh, se comporter euh, de façon parfaitement égoïste et égocentrique. Et donc évidemment, ceci va générer un certain nombre de prises de conscience et va donner naissance à des mouvements euh, comme par exemple en France les bonnets rouges, Nuit debout et les gilets jaunes. Et c'est un hasard euh, assez amusant de constater que euh, ces gilets ont choisi la couleur euh, du, même de la vague de développement. Euh, qui se situe de l'autre côté de la barrière de la complexité et de la conscience. Euh, voilà, je vous laisse en tirer les, les déductions euh, que vous voudrez. Alors, la modalité suivante euh, est, est, bien entendu, une fois qu'on a commencé à avoir une prise de conscience de ces dissonances, eh bien, cette prise de conscience va conduire à lâcher les structures, euh, les structures de valeur euh, qui sont devenues obsolètes inopérante. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré, qui n'est plus satisfaisant, et à ce moment-là, une petite minorité va passer à une conscience plus large, plus profonde, plus étendue, plus haute en termes de l'échelle de, de l'évolution, de des, des vagues de développement, et cette petite minorité va inventer un nouveau mode de vie euh, pour elle-même, et petit à petit, évidemment, ce mode de vie risque d'intéresser de, de plus en plus de personnes. Et là est l'enjeu. Et là est mon opposition avec Philippe Guillemont qui considère que c'est la conscience collective qui va faire évoluer le, le, le système et qui va nous créer un autre futur. Moi je dirais simplement, non, c'est la capacité de cette petite minorité qui invente un nouveau mode de vie, qui surfe sur des nouvelles valeurs, donc qui intègre une nouvelle vague de développement, est-ce qu'elle aura la capacité à, à, à attirer vers elle euh, ceux qui n'y sont pas encore euh, qui sont pas encore dans cette vague de développement-là Ou est-ce que euh, les pouvoirs réactionnaires, dire ceux qui vont chercher à maintenir en place les valeurs et l'organisation sociopolitique de la vague de développement qui est actuellement aux manettes, eh bien, ceux-là ont la possibilité. De, de réduire cette nouvelle minorité à, à, à sa moindre expression. C'est évidemment ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les tenants d'un pouvoir de type orange, donc démocratie oligarchique, sont en train de régresser vers des modes massivement bleus, voire rouges, de manière à, quelque part, garantir leur organisation sociale, garantir leur perception que la vérité est dans le mode orange, donc rationnel, économique, mais avec l'illusion quand même d'un système politique qui devrait être global.